Bonjour à tous Allez, un expresso un petit peu particulier Toi, je sais pourquoi tu es là, il va falloir patienter la fin de la vidéo, mais les expressos sont courts, heureusement pour ta patience. Un peu particulier donc, puisque Games Workshop semble très occupé en ce moment, il ne sortira pas ou très très peu de choses cette semaine, mais on va quand même faire le tour des sorties, notamment celle pour les joueurs de Star Wars Légion. En attendant, n'hésite pas à commenter, à partager, et puis surtout à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, c'est parti Petit rattrapage donc de la semaine dernière, parce que ça peut être intéressant, j'ai pas eu le temps de faire l'expresso et je m'en excuse, je m'en très occupé sur le Sarlac et sur d'autres vidéos que vous avez pu voir depuis. En même temps, ben bah voilà, j'avais fait la vidéo sur L5R, et du coup, ben, bah, je vais traiter tout ce qui me tenait vraiment à cœur. On avait donc également la sortie de l'extension du Voyage de Terre du Milieu, une nouvelle saison pour forge, un manuel du Général 2020 déjà en solde sur Philibert, pas mal de romans, des équipes pour Blood Bowl et une porte de sortie pour les experts. Voilà, donc nous on a fait, hein, comme je vous l'ai dit, une vidéo sur L5R qui me tenait particulièrement à cœur, qui a été plutôt bien reçue par la communauté des joueurs et par l'éditeur, donc bah clairement on est content. Sinon, pour ce qui est euh, de Keyforge, bah, j'y joue pas particulièrement, j'ai pas spécialement de temps, c'est quand même un jeu que j'estime être expert avec les synergies qu'il y a entre les cartes, ou comme je le connais pas eh ben j'en parle pas bien qu'on n'arrête pas de me relancer sur ce sujet je pense qu'il y a des youtubeurs ou des blogueurs qui sont bien mieux placés que moi je vous mets quelques références sous la vidéo et puis sinon bah c'est vrai qu'il y avait deux trois autres jeux de sortie mais franchement c'était pas ouf donc euh, on passe et donc je vous l'ai dit sinon en dehors des joueurs de star wars légion c'est vraiment pas ouf mais on va quand même en parler mais on revient à ce qui nous intéresse. Kadbané et Padmé Amidala seront donc disponibles dès aujourd'hui. N'oubliez pas le code promo Pierre-O que j'écris juste ici, que vous pouvez rajouter à votre commande sur le site qui commence. Ça vous permettra d'avoir 10% sur vos achats. On a déjà fait un live exclusivement dédié à ces deux personnages. Je pense qu'on vous balance un max de tricks dans une super ambiance. Ceux qui étaient présents ont eu la chance de gagner deux cartes exclusives, donc ne ratez pas les prochains lives. Quoi qu'il en soit, je vous le mets en lien juste ici. N'hésitez pas à aller le parcourir. Côté Games Workshop, je vous l'ai dit, très peu d'activités. On se demande bien pourquoi. De toute évidence, ils nous préparent quelque chose pour la semaine prochaine. Mais je sais pas, j'ai pas compris. Tout le monde n'arrête pas de parler d'eux. Bon, on verra. Sinon, ben, on aura euh, 5 2 1 1 Azul Edition. Décidément, on sort tout au format Azul. C'est un jeu de cartes aux règles plutôt minimalistes, mais avec du coup une touche de Azul. L'idée, c'est de capitaliser un maximum de points en fonction des conditions des cartes posées sur le centre de la table, majoritaires soit par leurs chiffres, soit par leurs couleurs. C'est un jeu d'observation et de célérité d'esprit, donc gardez l'œil et la main sur vos adversaires. On va également retrouver pour les plus jeunes le jeu Cookie Addict. Vous prenez le rôle de deux petites créatures un peu trop gourmandes dont la course effrénée est de voler des cookies. Attention, il y aura des gardiens de zoo qui vont patrouiller sans arrêt et euh, ben, qui veulent bien entendu vous ramener le plus vite possible aux zoos. Vous créez un nouveau plateau de jeu à chaque fois que vous jouez grâce à des tuiles qui sont interverties. Observez, analysez et planifiez votre casse gourmand tout en gardant un œil sur votre adversaire car c'est lui qui conditionne votre réussite. Sur un plateau de jeu de 25 tuiles, vous déplacez votre personnage pour récolter les biscuits, pour activer une tuile et la collecter. Euh, il faut que vous soyez aligné avec elle et que votre adversaire le soit également, mais attention, il y a également les chasseurs du zoo qui vont vous empêcher de faire soit du vol de biscuits, soit du double score, enfin bref, ils vont rentrer en interaction, ça peut être sympa et c'est un bon moyen d'attirer les plus jeunes à des jeux plus compliqués. Chez Yellow, euh, rien cette semaine, et chez Edge, euh, des jeux euh, du genre Mon premier Carcassonne ou euh, Catan édition 25 ans. Catan édition 25 ans. Bon allez, je sais pourquoi tu es venu, hein les nouvelles sorties ne t'intéressent pas vraiment. C'est ça hein, qui t'intéresse, t'as vu regarde, il est sous plastique, il est bien protégé. Alors, ce que je vais faire, ben, euh, je vais aller chercher ma petite bestiole, parce que je l'avais dit, c'est elle qui va tirer au sort trois noms. Le gagnant et deux personnes qui pourraient se substituer à lui si le gagnant ne me donne pas de nouvelles. C'est parti pour le tirage tant attendu. Alors, je t'explique. D'accord Oui. On va faire gagner ce char, là. Ce char mmh. C'est celui qui est là-bas, tu vois. Donc, nous, on l'a déjà. Donc, comme on l'a déjà, on va l'offrir à quelqu'un. Mais... Si, il est dans la boîte, mais il, est... il faut le monter, il faut le construire en fait. En fait comme moi j'ai fait. Il y en a d'autres Ouais, il y en a plusieurs. T'en hein. hmm en as un autre Alors non, en fait, c'est Asmodé et FFG qui nous l'ont envoyé. Donc on s'est dit que comme Asmodé et FFG nous l'avaient envoyé, on allait l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas. Tu vois Quand on a beaucoup de jouets, eh ben, à un moment on en offre les jouets aux gens qu a, qui, qui n'en ont pas. Attends. À ceux que j'ai à, à des jouets de bébés, euh, qui ont des bébés, ils ont besoin et qui sont pauvres, je pourrais les donner. Mais... Et eh ben voilà, c'est exactement la même chose que toi tu fais. Alors, là en l'occurrence, on ne donne pas à des bébés pauvres, on donne à des abonnés qui sont fidèles et qui, euh, voilà, ils, sont, euh, ils nous font confiance. Donc nous, eh ben, pour les récompenser un petit peu, il n'y a pas de raison. Que... Allez, on commence le tirage au choix, oui ou non Allez, on y va, on commence le tirage Je le pose là et je t'explique. Dans le casque là de la guerre des étoiles, j'ai mis les noms, tu vois, regarde ils sont là-dedans, mm -hmm. les noms des gens qui ont dit « Oh là là, moi je le veux !» en fait, il y en a presque 150. 150 Ouais, il y a presque 150 personnes, tu vois, regarde, c'est des tout petits noms, là-dedans. Je mélange, sans regarder. Et donc, moi, si je tire, bah, c'est bien, mais vaut mieux que ce soit quelqu'un qui est totalement innocent. Est-ce que tu connais quelqu'un de totalement innocent Non. Non, hein, personne n'est totalement innocent. Bon, on va dire que c'est toi qui tires. Alors, attends, j'explique. T'en tires un premier, un deuxième et un troisième. Et c'est le troisième qui gagne. Le premier et le deuxième, ce sera les remplaçants si le gagnant ne me contacte pas. Alors, vas-y, tire-en déjà un. Un seul. Voilà, tu me le donnes. Donc, lui, premier remplaçant. Je regarde son nom. OK. Premier remplaçant. Je le dis pas parce que, après, ça provoque des angoisses. Un deuxième. Pourquoi bah Parce qu'il y a des gens qui se disent Ah, oh, J'ai été tiré en deuxième et puis je ne veux pas gagner. Alors, je dis pas non. Voilà. Alors, je regarde. OK. Et là, tu vas tirer le gagnant. C'est celui qui va gagner le char. Allez, vas-y. Ouais, oh, on te concentre. Ah, bah dis donc, que tu fouilles. Hein. Alors là, c'est hein, fouillé. Hein. Une grosse responsabilité. Ça y est Tu me le donnes Je regarde. J'en dis son nom Ouais. T'es sûr Ouais. Alors, c'est Cyril Michonil qui a gagné le char. Donc, Cyril, bravo à toi. J'attends que tu me contactes sur l'adresse pierotv.gml.com Bravo Merci Kali Parce qu'en premier il y a ça Et ben voilà, c'est lui qui a gagné. Tu vois, il va être content je pense. Il va passer des bonnes vacances grâce à toi. Voilà, et puis sinon pour te motiver à aller euh, cocher un petit coup là, juste ici, au niveau de l'abonnement, mais surtout de la cloche de notification, Sachez que d'ici la rentrée je vous ferai gagner ce merveilleux vaisseau de Star Wars à Armada Starhawk. Mais histoire de vous motiver sur la petite cloche, je vous dis pas quand. Comme ça ben vous recevrez la notification. Si vous l'avez activé. C'est méchant. En attendant, je félicite le gagnant. N'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées assez rapidement. Je te laisse une quinzaine de jours. T'as donné que t'es peut-être en vacances, à l'étranger, mais non, on peut pas partir. À mon adresse, pierrotv.com, et puis je te ferai un petit colis pour t'envoyer ton joli char. Félicitations à toi. Si tu peux éventuellement te prendre en photo avec, à son arrivage, pas obligé de montrer ton visage, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais juste montrer que tu l'as bien reçu, ça me permet de le publier dans l'album, et de prouver aux autres bah, que je bluffe pas, que les produits sont vraiment envoyés au gagnant. En attendant, il me reste à vous souhaiter à tous de très bons jeux, et puis surtout de très bons jets, bah parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face, et à vous donner rendez-vous au plus tard la semaine prochaine pour un expresso sur un truc qui sort, mais je sais pas quoi. Allez, à bientôt. Ciao. Un moi moins de ça d'oasis, de... s'il te plaît. Tu mets mmh. du Coca dans la canette de Coca, je mets de l'oasis. Oui, mais il y en reste un tout petit peu. C'est génial, toi, tu t'en fiches de savoir qui gagne. Tu me fais un bisou est-ce que tu peux voir le, le reste et puis le passer sous l'eau et puis ensuite remettre dans les pieds et puis ensuite euh, mettre de la vie D'accord. Je pense que je peux faire pour nettoyer. Ouais, on va faire comme ça. Bien Alors... Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Ah, non. non, là, tu vas être toute floue. Viens vers moi. Ah, okay. Si tu veux être net, il faut venir ici garde aujourd'hui. Ouais. Nous, nous nous vous dirons à la prochaine. Alors, bao! Bao! <rire>